Il y a une notion très importante en PNL qui est que nous avons tous une vision du monde et que pour se comprendre, il faut accepter de partir à la découverte de la vision du monde de l'autre et pas seulement rester dans la sienne. Donc ça, on va le travailler.